Tu as du contrôle uniquement sur ce qui est mesurable et si tu ne mesures rien, eh c'est comme si tu avançais à l'aveugle. Tu ne sais pas si tu progresses ou si tu régresses. Et D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les montres connectées ont autant de succès grâce à toutes les datas, toutes les données qu'elles récoltent et qu'elles te transmettent. Mais que faut-il mesurer Comment évaluer tes progrès Car mesurer pour mesurer ne présente aucun intérêt et investir dans une montre connectée à 200 euros qui va te fournir des milliers de data. Si tu ne t'en sers pas pour adapter ton entraînement en conséquence, quel est l'intérêt Camille et moi, on voit bien sur le groupe Facebook Nageurs 2.0 la différence qu'il y a entre les nageurs qui s'entraînent de leur côté et qui partagent leurs résultats sur les montres connectées et les nageurs qui s'entraînent au club et qui partagent davantage leurs sensations et leurs retours en fonction des différents tests que nous leur avons fournis. L'approche de l'entraînement est très différente et je pense que les progrès parleront d'eux-mêmes en fin de saison. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais te partager 4 moyens fiables de mesurer tes progrès et d'éviter de stagner. L'élément numéro 1, ce sont les chronos car la natation est un sport de performance chronométrique. Il ne s'agit pas d'être le plus beau nageur ou d'être le nageur le plus élégant dans l'eau ou celui qui fait le moins d'efforts, mais avant tout d'être le nageur le plus rapide. Et Que tu fasses ou non de la compétition, mesurer tes progrès grâce au chrono te permet d'obtenir une vitesse. La vitesse est égale à la fréquence multipliée l'amplitude. C'est très intéressant d'obtenir ta vitesse pour avoir non seulement des informations sur ton niveau technique, puisqu'en fonction de ta vitesse, euh, indirectement ta technique influe sur euh, tes résultats, mais également sur euh, tes progrès physiologiques, tes, ca tes capacités en endurance, en vitesse ou en résistance. Le deuxième paramètre extrêmement important pour évaluer des progrès est celui du nombre de coups de bras sur une longueur donnée. Ça va te permettre d'évaluer à la fois ton niveau technique puisque plus ta propulsion et moins tes résistances sont importantes, plus ton amplitude de nage donc ton nombre de coups de bras sera petit. Alors attention, il est complètement inutile de comparer le nombre de coups de bras de ta nage ou d'une longueur avec celui du voisin, vous n'avez pas le même physique, vous n'avez pas la même envergure de bras, vous n'avez pas la même taille, euh, vous n'avez pas le même poids, bref, c'est complètement inintéressant et euh, ça n'apporte pas grand-chose. C'était vraiment très intéressant. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de comparer le nombre de coups de bras par exemple sur 25 mètres en essayant d'en faire le moins possible entre le jour 1 de ton entraînement et par exemple le 30e jour. De ton entraînement pour voir si les entraînements que tu as fait en amont t'ont permis de d'améliorer ton amplitude, éventuellement donc d'améliorer ta technique ou peut-être que c'est ton gainage ou ta force. Tu es capable de pousser plus d'eau et donc de te propulser plus efficacement. Attention néanmoins, compter ses coups de bras pose un problème au niveau de notre cerveau. Car compter ses coups de bras, ça signifie occuper de l'espace mental, concentrer sur le fait de compter à chaque fois et donc c'est de l'espace mental qui n'est pas alloué pour la concentration sur tes détails techniques, sur ton application. Et donc, si tu te mets à compter tes coups de bras à chaque longueur, à chaque entraînement et à chaque semaine, tu risques de perdre beaucoup de temps, alors peut-être que progressivement tu vas peut-être automatiser le fait de compter ces coups de bras, mais c'est une énorme perte de temps et c'est une énorme perte d'énergie. Non, non, non, non, non quelqu'un m'attend Vraiment c'est important, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard Il faudrait mieux focaliser ton attention sur la technique, sur tes sensations, sur éventuellement du travail de visualisation comme nous aimons de faire, plutôt que de chercher à compter à chaque longueur tes coups de bras. Finalement, pour compter tes coups de bras, tu peux le faire soit ponctuellement au moment des tests ou bien utiliser une montre ou un appareil qui compte tout seul tes coups de bras La troisième possibilité est de tenir un carnet de bord et là plutôt que de te présenter des arguments en faveur du carnet de bord, je pense qu'un retour de l'un de nos nageurs sera beaucoup plus parlant. La première fois que j'ai fait cette séance, je n'arrivais pas du tout à faire l'éducatif du crawl essuie-glace. Aujourd'hui en relisant ma séance, je me suis dit « Mon Dieu, je vais encore galérer » et pourtant je m'en suis beaucoup mieux sorti cette fois-ci et j'ai même ressenti la différence avec mon retour aérien qui n'était pas dans l'axe. Le carnet de bord présente l'avantage majeur de te permettre de suivre ton évolution, de voir les progrès que tu as effectués d'une séance à l'autre, d'une semaine à l'autre ou même d'une saison à l'autre. Car comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, tu n'as de contrôle uniquement sur ce que tu mesures et notre mémoire n'est pas objective, avec le temps, nos souvenirs change, évolue alors que ce qui est écrit sur ton carnet lui reste, il est inflexible. Tu as donc la possibilité d'avoir une vision précise à date et ça, si tu es dans un club avec un entraîneur de haut niveau, c'est exactement ce qu'il va faire, il va tenir un carnet avec une planification pour évaluer l'état de forme de ses nageurs. Or, si tu es en loisir et que tu as l'ambition de faire des compétitions comme euh, du triathlon ou des swimruns, etc. et que tu es intéressé par l'entraînement et que tu veux évoluer et progresser, crois-moi, c'est à toi de le faire car il y a vraiment très peu de coachs qui le feront pour toi. Enfin, le quatrième moyen d'évaluer ton niveau et tes progrès, c'est celui de la vidéo. Et C'est peut-être l'un de nos préférés car il te permet d'observer toi-même tes propres difficultés, tes propres points d'amélioration. La vidéo te permet donc d'isoler le problème, et non pas d'isoler la solution. Comme nous en avons parlé dans cette vidéo d'analyse, nous revenons en détail sur le cas de l'un de nos nageurs. Il ne manque alors plus que la solution, la direction à prendre. Et là, c'est le rôle du coach qui est crucial pour te permettre de t'orienter vers des situations d'apprentissage propices à tes progrès, à ton évolution, car pointer tes erreurs depuis le bord du bassin ou depuis une analyse vidéo n'apporte pas grand-chose en soi-même, ça te permet de connaître ton problème, mais ça ne te permet pas directement de progresser et c'est exactement l'objectif que l'on a avec la méthode Crawl 2.0 ou avec le club des nageurs 2.0, c'est de te permettre de t'apporter une solution qui soit concrète et pas à pas pour te permettre d'évoluer et d'obtenir des résultats rapidement. L'analyse vidéo est donc au service de séances adaptées et d'une planification personnalisée. Si tu veux en savoir davantage, clique juste en dessous sur le lien.